Et ça, c'est le plus important, c'est cette table-là. Cette table-là, avant de tuer les gens, il a mis le micro, il a mis fort, branché c'est les branches d'âme. Après, il a tué les gens, les gens ils crient, ils crient fort. Mais pour ne pas entendre les cris, le cri, il met le micro, quoi là, en gros. 歐包呢 Le 17 avril 1975, c'était le jour de la déportation de la population du, de Phnom Penh en fait, vers, vers la jungle. Ils étaient en vélo avec des fusils, euh, en uniforme noir. Et puis euh, ils venaient pour euh, demander à chaque, euh, en criant du, de, de leur vélo, à chaque maison de, de sortir. Parce qu'on va nettoyer la ville. D'abord, on n'a pas cru. Mais lorsqu'on voyait les voisins qui couraient, effrayés, des femmes qui accouchaient au cours de route, et les Khmer Rouges les poussaient à, à marcher. La peur s'installe tout de suite à ce moment-là, la peur d'être fusillée sur place. Tout, euh, toutes les, tous les gens de, de la capitale ont été déportés comme ça en, du, en une journée, en fait. Et je ne pense pas que, que je pourrais faire un, un cauchemar avec, euh, avec des scènes pareilles. Donc en 1975, pendant l'évacuation de nous n'étions pas là. Nous ne sommes pas encore entrés au Cambodge. En 1976. Bon, parce que mon mari, dans sa tête, s'est toujours retourné au Cambodge pour aider à reconstruire le pays. Je ne croyais pas qu'il euh, qu y aurait une atrocité. Donc, c'est-à-dire, euh, les Khmer, ils ne peuvent pas tuer les Khmer. Il nous a séparés. Oui. Donc, c'est l'Anka, Il est l'enquête. Organisation supérieure. Il fait les propagandes mensongères pour réunir les intellectuels, les fonctionnaires, les stagiaires de l'étranger pour rentrer au Cambodge. Il a séparé. C'est-à-dire, mon mari a été appelé pour le oui. pour remplir. Et puis, moi et mes filles, il nous a déplacés dans un autre camp. Et à ce moment-là, on s'est perdu de vue, de, de nouvelles. Voyez. Oh, yeah. C'est l'arrivée des Vietnamiens en 1979. Que j'ai vu sa photo. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que il a été tué. Dans le con à Toulsland, ou bien à Chương Ai. Puis là, Rung nang rung, de kim ron nang nang ron nang ron je Bonjour. Pardon. Bonjour. On, on va commencer. Enfin, je crois que l'objet de notre réunion, euh, c'est précisément de préparer un peu euh, le déplacement à Phnom Penh, enfin mm -hmm. la façon dont les choses vont se passer, la façon dont vous avez organisé. Le, les... le 7 août, euh, les chambres extraordinaires des, des tribunaux cambodgiens. Euh, doivent rendre leur verdict dans ce qu'on a appelé l'affaire numéro 2, qui est une affaire extrêmement importante puisqu'elle vise les principaux dirigeants encore en vie de l'époque des Khmer Rouges, et à savoir deux d'entre eux aujourd'hui qui vont être jugés. Ça va être une décision rendue à leur égard, qui sont respectivement Nunchea, qui était le numéro 2 du régime après Pol Pot, et que Samfam, qui lui euh, a été chef d'État cambodgien. Le 7 août sera rendu le verdict du, du, de la première partie du deuxième procès. Vous savez que ça porte uniquement sur des crimes contre l'humanité, pas sur des faits de, de génocide. Euh, que euh, euh, ça concerne euh, en termes de faits ce qu'ils ont appelé les phases de transfert forcé 1 et 2, euh, c'est-à-dire les années.. Euh, 75, 76 et les premiers transferts de population, notamment l'évacuation de, de Phnom Penh. Euh, et puis donc on attend à la fois euh, la décision sur la culpabilité. Donc le l'intégralité de la décision va être lue lors de cette, euh, cette audience et puis ensuite la décision sur la peine. Alors le rôle de l'AFIDH a d'abord été avant même la création euh, des chambres extraordinaires des tribunaux cambodgiens tout un travail de lobbying vis-à-vis euh, -vis des Nations Unies, enfin dans le cadre de tous les pourparlers qui ont précédé et euh, pour aboutir finalement à, à ces chambres euh, hybrides mais extrêmement intéressantes qui euh, confèrent à, à cette juridiction, je pense une légitimité assez grande parce que ça se passe au Cambodge, parce qu'il y a des juges cambodgiens, mais aussi parce qu'il y a des juges internationaux de renom bon, qui ont peut-être une meilleure formation, une meilleure connaissance de ce que peut être ce droit international extrêmement complexe en réalité, qui est celui des, des crimes de masse. Ensuite, quand les chambres extraordinaires ont été constituées, bien tout naturellement également, l'AFIDH a été amené à prendre en charge euh, les intérêts, la, la défense d'un certain nombre de victimes euh, ou de familles de victimes, euh, qui pour la plupart se trouvent en France d'ailleurs, mais pour que leur voix puisse aussi être portée. <cing> Je suis née le 22 août 1946, j'ai 67 ans. Je suis de nationalité française. Et je suis mariée, j'ai trois enfants, dont un de... est mort au... pendant le génocide. Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Marie Guiraud, j'assiste Mme Féniès dans le cadre de cette procédure. Cette dernière s'est constituée partie civile et elle a été reçue dans sa constitution de partie civile par le Bureau des co-juges d'instruction au titre du transfert forcé numéro 1. Madame Féniès, elle, elle a été entendue sur un, un, un volet très particulier puisque l'une des spécificités du dernier procès a été de, de consacrer une semaine à entendre les partis civils sur les souffrances qu'elles avaient endurées pendant le régime du Kampochiha démocratique. On a présenté euh, plus d'un millier de preuves écrites et il y a eu plus d'une trentaine de parties civils qui sont venues témoigner à l'audience. Et ces témoignages, écrits et oraux, ont permis euh, aux magistrats de forger leurs convictions. Les, on commençait à travailler euh, pareil le matin très tôt, et euh, le, le soir on rentrait très tard avec très très peu de ration de riz, une, une petite, euh, même pas une petite douche euh, tous les jours. Et les enfants commençaient à avoir très faim, c'était la période de la mousson en plus, on était mouillés. Vous pensez-vous les enfants qui avaient l'habitude d'être au confort, tout d'un coup, ils se retrouvaient dans la boue, dans la boue, sans rien à manger, ils m'ont reproché, mais maman, mais pourquoi tu, tu viens dans la jungle, pourquoi tu ne vas pas rentrer à la maison, à la maison on avait tout à manger, mais s'il n'y a rien, j'ai faim, Alors, comment voulez-vous répondre à cet cette enfant « Je racontais mon histoire comme ça vient, les scènes marquantes. Je revivais le 17 avril 1975, la salle était silencieuse, respectueuse des récits. Mon avocate avait les lames aux yeux, et d'après elle, s'en prendre était aussi ému au fur et à mesure que déroulait le récit. J'en doute sur son état d'esprit. » Voilà. Donc ça c'est le texte, et ça commence à partir de 10 avril 2012. Après 10 avril 2012, c'est le premier voyage par la FIDH. Après le 7 avril 2012, euh, voilà, donc je décolle. Je, je, vous savez, j'ai écrit depuis, après j'ai laissé tomber, après j'ai réécrit, après j'ai tout gommé, laissé tomber plusieurs fois depuis 1979 jusqu'à maintenant. Et là, j'ai commencé vraiment depuis que la FIDH m'avait envoyé la première fois au Cambodge. lundi 4 août. Et de... Alors, le 6 août 2014, à 9h50, Florian et Arthur sont en train de me filmer sur mon état d'esprit à l'approche du verdict. Je leur ai dit que j'appréhende beaucoup le verdict de demain. J'espère que ces criminels seront bien jugés et que le jugement sera bien celui que nous attendions. Mais au filet, avec euh, tout ce qui m'entoure, j'ai l'impression que le résultat sera moindre. On verra bien. Si c'est le cas, je pense que je fais appel si le tribunal nous autorise à le faire. Enfin, la journée de demain va être la journée cruciale que j'attendais depuis 39 ans. Je pense... Je ne peux pas dire que c'est l'aboutissement de quelque chose de nouveau, non, parce que je me suis déjà construite. Je l'ai fait pour accomplir mon devoir filial. Et ce devoir filial euh, doit être... Euh, complet que lorsque le verdict euh, sera le résultat du verdict sera à notre attente, c'est hein, exactement ce que nous attendions. Okay. Oui, c'est la première fois aussi, hein. mais j'ai la photo déjà j'ai cette photo parce que des amis qui ont pris la photo et puis ils me l'ont donnée c'est pour ça que je pourrais regarder jusqu'à maintenant mais je voudrais voir de mes propres yeux moi c'est pas grave parce que comme ça je vais voir à Paris peut-être la dernière salle hein, je sais pas je sais encore comme ça si je vois je connais tout de suite Je ne je suis que si on condamne tout ce Khmer ces, ces rouge, c'est la mortier de la population cambodgienne. Donc j'ai deux conceptions différentes par rapport à ma soeur. J'ai seulement un partisan de la condamnation que les autres responsables, pas les petits. Comment vous condamner? Tous les Khmers rouges, que à l'époque, sont des enfants, sont des personnes illettrées euh, et qui sont manipulées par des responsables. À l'époque, je ne connais pas les grands Khmers rouges. Je connais que les petits Khmers rouges. Et c'est les petits Khmers rouges qui font du mal à nous. Mais il n'a pas jugé les petits Khmers rouges. Il l'a laissé vivre tranquille. Et ça, quand j'ai vu, j'ai mal au cœur, très, très mal au cœur. Et franchement, hein, à chaque fois, que je, je viens au Cambodge, je, je, je pleure quand l'avion décolle, je, je pleure toujours, même ce matin. Vous êtes, vous restez encore jusqu'à la fin du monde. Contactez l'archive. Non, juste pour, par exemple, dans les archives, il y a le, le nom des torturés. C'est juste la liste, euh, les, la liste des gens rentrés en telle année, telle année, comme ça il peut, il peut voir aussi. Ah si, si, si, si, mon Voilà, voilà, voilà. Ça y est, je l'ai vu. Non, non, non, très courageux vraiment. il faut dix, onze, douze, ça J'appréhende un peu parce que comme il nie tout le temps, est-ce que dans le dossier, dans les témoignages, bon, il, euh, il, il n'admet pas du tout hein. ces crimes en fait. Hein. Il nie tout le temps, c'est toujours le, leur euh, théorie de nationalisme, de patriotisme. De... តាមបំផុត 995 ថ្ងៃ 3 ខែ អនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិមេត្រា 5 មេត្រា 29 ថ្មីនិងមេត្រា 39 ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពី នឹងការធ្វើដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅជន ສໍາລັບລົງກີລຮ່ວມຕັ້ງການຖ່ວງລູກຄຽດການធ្វើຕົກອົມມະນຶງໄດ້ມອບໃຫ້ນະໂຍບາຍໃນອໍາເພີ Travail, productivité, augmentation des salaires, péréquation, nuançie, négociation, économie, économie, économie, économie, économie, je me sens très sereine pour l'instant et puis très content surtout d'honorer la mémoire de mes parents et des, des disparus pendant ce génocide aussi. Je, voilà. J'ai l'impression de, de faire quelque chose pour eux. Papa, c'est terminé. Est-ce que vous allez rentrer en France heureuse Oui, je pense. oui. Est-ce que vous êtes content Content, mais mitigé pour les préparations... Moi, ce que je trouve intéressant dans, dans ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que euh... le tribunal a vraiment... Euh, reconnu euh, la contribution que vous avez fait tous, que les 3867 parties civiles ont fait, mais que du coup vous avez chacun vous fait aussi, vous avez contribué à forger ce jugement. La Chambre a reconnu formellement, et ce sera encore beaucoup plus détaillé à mon avis dans le jugement, votre participation et votre rôle hein, dans le jugement. Donc ça, c'est très important, parce que c'est inédit en, dans la justice internationale. Oui, madame, vous êtes dans quel état d'esprit vous, vous euh... C'est comme je vous ai dit, j'ai eu le cancer et on m'a donné quelques comprimés de doliprane. Quand on s'autorise à être acteur, bah, on veut avoir un impact. Ouais. Et quand on considère que l'impact n'est pas suffisant, on peut être frustré. Et, euh, et c'est le danger. Et c'est pour ça que le rôle des avocats est, est, est essentiellement pédagogique. C'est très important d'expliquer aux partis civils que euh, leur action est, est fondamentale, mais que il ne faut pas qu'ils en attendent trop non plus. Et qu'un procès ne peut pas tout réparer. Un procès n'apporte jamais nécessairement toutes les réponses. Les réponses, on les trouve ailleurs, on les trouve euh, dans la vie, dans la vie qui continue, dans la famille, euh, dans la spiritualité pour certains, euh, mais qu'il est en général... Euh, euh, illusoire de penser que le, le, le, le procès va tout régler. Il faut bien voir que là on ne juge que quelques-uns des, des principaux responsables pour quelques-uns des crimes, car il y a encore par exemple des... Euh, des militaires ou des gens qui sont dans l'administration, qui sont au pouvoir, dans la politique, qui mériteraient euh, avec certitude d'être poursuivis et qui ne le sont pas. Donc il y, a, il y a ces frustrations. Mais il y a cette énorme satisfaction, encore une fois, d'avoir vu quand même, ne serait-ce que deux euh, des euh, principaux responsables euh, devoir euh, rendre des comptes, et, et, une, et une satisfaction d'avoir Permis aussi au peuple cambodgien, à la population cambodgienne d'aujourd'hui, aux jeunes cambodgiens, de mieux appréhender ce qui s'est passé. C'est un message aussi qui est donné, consistant à dire non, il n'y a plus d'impunité sur cette planète. Vous, bourreaux, vous, vous ne pouvez plus, comme par le passé, vivre tranquillement jusqu'à la fin de vos jours. Je ne veux pas revenir pour, pour vivre ici, installer ici. Ah oui, c'est vraiment, carrément terminé, c'est plus, plus notre pays, plus rien. Et euh, moi, j'ai même pris les, les précautions euh, pour mes enfants parce que ma, ma future belle-fille, elle m'avait dit que si tu veux, plus tard, on, on viendra t'enterrer ici. Surtout pas, parce que moi, je ne veux absolument pas que mes sangs soient dans le pays, du fait que dans notre religion bouddhiste, ceux qui sont enterrés à l'endroit où euh, on est enterré, eh bien on renaît au même endroit. Et moi j'ai cette croyance-là, je ne veux pas renaître ici, non. Ah, moi j'ai déjà fait la promesse, quand mes parents morts, je prends cette terre-là, je prends et je mets comme ça. Papa, maman, si, si, il y en a l'autre vie, oui. Oui. il ne faut pas Comment on dit Né, né au Cambodge. Oui, faut Vous allez renaître. renaître au oui. Cambodge, vous voilà. allez renaître dans l'autre pays, pas le Cambodge, je dis comme ça. Je voulais suivre le cursus de mes parents qui nous ont tout donné. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que, euh, qu qu qu que j'aurais comme héritage donné à mes enfants Mais en fin de compte, mon fils m'a dit, mais c'est ton histoire, maman. Ton, notre héritage, c'est ton histoire. écris là. donc c'est pour ça que j'ai écrit. Pour mes enfants. Voilà. Mm. Jamais oublier. Si on oublie le passé, le futur n'a pas de sens. On n'oublie jamais. Voyez. Et dans un pays sans justice. La paix n'est pas durable non plus.